Euh, mais je suis euh, Yves Dunamanien. Je viens de, je viens d'Isobar, Je suis un skieur euh, contrarié en pause. Euh, J'ai décidé d'arrêter la saison plus tôt, euh, mais je suis aussi venu pour euh, participer au congrès euh, la business analysis aujourd'hui avec plusieurs personnes de, de mon équipe. Alors, la transformation digitale, c'est un mot valise qui est difficile à, à de s'approprier pour beaucoup de monde parce qu'on peut mettre, on peut mettre plein de choses. Euh, moi, j'aime bien l'idée de euh, partir d'un monde très IT où tout le monde utilise maintenant des outils informatiques quest ce qu'on va donner comme valeur ajoutée euh, d'un point de vue métier, service, expérience client. Euh, voilà. Il y a beaucoup de choses derrière ça, mais il y a un vrai changement, une vraie révolution. Et c'est pour ça qu'on l'utilise et on l'entend beaucoup. J'ai deux, de, deux façons de répondre parce que nous, c'est notre métier. On fournit des services de business analysis, on a des, une équipe de business analysis et puis on, voilà, on travaille beaucoup et on fournit ce service, et cette expertise auprès des clients. Donc on est censé être, euh, être expert du, voilà, du domaine avec la transformation digitale et apporter du conseil et de l'expérience auprès des clients. Et puis ça s'applique à nous, je trouve ça intéressant, moi je travaille dans une, bah, une entreprise aussi avec euh, plusieurs personnes et on se pose aussi ces questions-là, On est euh, à la fois on a des gens experts dans l'entreprise qui sont capables de donner des conseils, mais en interne on n'est pas toujours des champions, on n'a pas toujours pris le temps d'appliquer euh, ce qu'on explique aux autres, donc il y a toujours cette ambiguïté-là qui est intéressante, c'est euh, les discussions aujourd'hui, les conférences aujourd'hui, ça nous permet aussi, nous. moi j'ai un rôle de manager, de d'avoir un petit œil critique et peut-être dire oui effectivement on a peut-être aussi nous des choses euh, à faire avant d'aller regarder ce que... voilà, d'aller pousser chez les autres, euh, c'est... Révolution encore, c'est enfin, quelque chose d'important, il y a une vraie, un vrai changement de mentalité hein, de ce qu'on attend de nous en termes de, de services, d'accompagnement, on n'est plus juste là pour mettre en place des développeurs d'expertise technique, il y a toute une compétence métier qu'on nous demande, du, un rôle de conseil dans ce qu'on va, qu va produire et puis dans employés, des équipes qui arrivent avec euh, les jeunes générations comme les plus anciennes, je n'ai pas, euh, pas envie de les opposer, euh, tout le monde demande cet accompagnement qu'ils ont dans leur expérience au quotidien aussi avec euh, euh, ce qu'ils vivent en dehors du monde du travail, ils sont aussi demandeurs de, euh, de services des équipes en interne, du management, de, du ressourcing, des équipes personnelles qu'on leur apporte. Un, des services et de la transformation digitale. Un accompagnement en sens général autour de ça. Alors, mes, euh, mes impressions, ce n'est pas, pas la première fois qu'on vient, qu'on euh, participe et on, on soutient le plus possible. Euh, on a envie de, voilà, que ça se développe et de pousser ça. Euh, la business analysis, nous, on, on en fait depuis longtemps. Euh, on était. Au départ, quand on en parlait à nos clients, puis même à nos collègues en interne, tout le monde comprenait pas ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça représentait, qu'est-ce que ça apportait. Euh, on a dû faire ce, ce travail d'ambassadeur. Euh, D'avoir une organisation comme IIB à côté, euh, c'est hyper riche pour nous. On a donc des gens qui participent aux, aux formations, aux sessions, etc. Moi, ça me permet de donner... à euh, euh, à nos business de un complément d'expérience, de, de savoir-faire, de partager avec d'autres collègues, d'autres euh, sociétés, dans notre entreprise, c'est très riche et de euh, et puis ça rayonne et ce que ça apporte enfin c'est de faire connaître la business analysis en premier c'est très riche pour avoir justement avoir vu ça il y a deux ans en, en, il y a deux ans est-ce qu'on voit maintenant c'est une vraie différence avec euh, beaucoup de Personnes qui sont des business analysts qui s'affichent comme business analysts dans plein d'entreprises. C'était pas c'était pas le cas il y a deux ans. Et là il y a une, ouais, une vraie transformation et c'est intéressant, motivant pour pour nous de continuer dans ce domaine-là et de voir que ça a été euh, ça a été entendu et que les gens reconnaissent ce besoin-là dans les différentes entreprises puisqu'il y a maintenant des business analysts partout. C'est un métier qui est, qui est reconnu.